Tout est lien dans l'univers. Et le pervers, c'est celui qui, par la porte ou par la fenêtre, tente de repousser cette vérité du lien. Il détruit le lien. Alors évidemment, ça, c'est les très, très vilains. Mais on a chacun ce petit bout, le rabat-joie en nous. C'est l'intoxiqué au drame, c'est le passif agressif. C'est celui qui voit le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein tout le temps. C'est le doux tyran qui est incapable de donner un compliment. C'est pas ça le lien amoureux, quand même. Le lien amoureux, c'est de faire du bien, du bon, du beau et du bio.